Joli Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Sociothèque, chaîne de sciences sociales avec un petit peu de géographie. D'ailleurs, j'ai mis ma batte-monte là-bas sur l'étagère. C'est une vidéo de géographie. Tout de suite, sans plus attendre, le générique. Générique Alors aujourd'hui je voudrais vraiment vous parler d'une chose pour le cours de géographie c'est la démarche géographique. Les élèves qui suivent le cours de sciences sociales connaissent la démarche des sciences sociales mais souvent les élèves qui suivent le cours de géographie ne connaissent pas la démarche de géographie. Cette vidéo s'adresse donc aux élèves qui suivent le cours de géographie et ils sont nombreux puisque en Fédération Wallonie-Bruxelles tout le monde a droit à deux heures de géographie maintenant ou très bientôt et donc c'est très chouette et donc je vous propose finalement de faire un petit peu un focus sur ce qui est dans ce programme, le nouveau programme de géographie. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui sont pas très contents qu'il y ait un nouveau programme. Moi, je trouve que c'est assez chouette. Alors, petite remarque, je ne prétends pas connaître l'ensemble du programme. Évidemment, j'ai pas la science infuse. c'est pas moi qui ai écrit le programme. Figurez-vous que je ne suis même pas géographe. Mais, voilà, je pense que maintenant, j'ai acquis un certain degré de pratique qui fait que je commence à voir c'est quoi la démarche géographique. Mais certainement que des géographes vont trouver très imprécis tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Je m'en excuse. L'idée, c'est juste de permettre à mes élèves et éventuellement aux gens qui suivent cette chaîne de mieux comprendre ce qu'est la démarche géographique. Les commentaires sur YouTube sont là pour, évidemment, préciser, recadrer, exprimer votre désaccord avec ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Alors, la démarche géographique, finalement, ça s'intéresse à quoi ça s'intéresse à un objet. Chaque science a son objet. Alors Pour la biologie, ben l'objet, c'est euh, le fonctionnement du vivant. Les sciences sociales, ce sont les faits sociaux. Et en géographie, c'est quoi ben C'est l'ensemble des phénomènes qui sont liés à l'espace, à la surface de la Terre. On va s'intéresser à différents phénomènes, les flux migratoires, les flux de marchandises, l'aménagement du territoire, les répartitions de population, les différents modes de production agricole, la répartition des différentes religions. Tout ça, finalement, ce sont des répartitions spatiales que l'on va étudier. La première étape de la démarche géographique, c'est donc de décrire des répartitions spatiales. Et donc, on va décrire ces répartitions avec des références spatiales, des repères géographiques qui vont nous permettre de, de préciser avec des mots finalement quelque chose qui est très visuel. Évidemment, on peut directement entourer sur une carte ces répartitions. Donc première étape, je décris où, où se trouve le phénomène que j'entends étudier. Et évidemment, cette description va se faire à plusieurs échelles. Je vais le faire à une échelle très petite, l'échelle mondiale et je peux aller à une échelle très très très grande, une échelle locale. Et donc, entre ces deux échelles, j'ai vraiment, vraiment une infinité d'échelles différentes que je pourrais mobiliser ou pas, en fonction de mon niveau, mais aussi en fonction de l'objet que je vais étudier, du phénomène que je vais étudier. C'est vraiment l'articulation entre différentes échelles qui me permettent de bien décrire et de bien circonscrire un phénomène. Deuxième étape, je vais finalement aller voir dans d'autres domaines quelles sont les corrélations qui sont possibles entre le phénomène que je viens de décrire et d'autres répartitions. Donc si dans l'étape 1, j'ai décris les répartitions de population, je peux m'intéresser dans l'étape 2 à voir, tiens, qu'est-ce qui correspond Et je vais me rendre compte que les populations sont généralement dans des plaines. Généralement. Donc c'est vraiment ça l'étape 2, c'est de faire des liens entre une répartition spatiale que je veux étudier, que je veux analyser, et géographiquement, et d'autres répartitions de différentes composantes. Au cours de géographie, tel que je le donne, on retient cinq composantes, mais c'est un découpage tout à fait arbitraire, on pourrait en prendre beaucoup plus ou beaucoup moins, c'est toujours les mêmes, comme ça les élèves savent bien. Quand il faut chercher des cartes pour expliquer un phénomène, eh bien on va voir dans ces cinq composantes-là, et on se pose des questions par rapport à ces cinq composantes. Ces cinq composantes, ce sont les suivantes. La composante naturelle, la composante démographique, la composante socio-culturelle, la composante politique et la composante économique ou euh, liée au développement. Il va y avoir différentes cartes qui vont nous permettre de, de, de comprendre ces composantes, en tout cas de décrire ces composantes, et je vais voir s'il y a des liens entre ces composantes-là et le phénomène que j'avais décrit à l'étape 1. Je dis souvent aux élèves, corrélation n'est pas raison. Hein, il peut y avoir des corrélations, mais sans qu'il y ait finalement de lien de causalité entre les deux. Pour savoir s'il y a un lien de causalité, eh bien, je dois passer à la troisième étape de la démarche géographique. Étape 3, la mobilisation de certains modèles spatiaux ou même de certains concepts. Mais il faut savoir que cette théorie-là n'est pas le but de la géographie. Le but de la géographie, c'est de comprendre la répartition. Mais on est obligé de mobiliser cette théorie-là, si vous voulez, pour finalement dire, en effet, qu'il y a bien un lien. Si on peut résumer ici la démarche géographique, c'est très simple. Il y a trois étapes. La première, je décris des répartitions d'un phénomène. La deuxième, j'établis des liens entre cette répartition et la répartition d'autres composants. Et en troisième lieu, je vais mobiliser des modèles théoriques, comme par exemple la tectonique des plaques, pour comprendre le lien entre la répartition de mon phénomène de départ et les différentes composantes que j'ai pu trouver par la suite. La porte d'entrée, ce n'est pas forcément toujours la répartition d'un phénomène. Ça peut être la répartition... Euh, bah de la population. Ça peut être aussi un aménagement. « entier. pourquoi est-ce que dans cette région-là, on fait ça ?» euh, Finalement, la démarche géographique, c'est toujours répondre à, aux trois mêmes questions, où, pourquoi là et pas ailleurs. Mais ça, je suppose que vous le saviez déjà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, cette vidéo était très désincarnée, puisque là, j'ai vraiment été très théorique. Mais je pense que c'est une base importante, finalement, pour bien faire la géographie, parce que souvent, les élèves se rendent au cours de géographie sans savoir ce que faire de la géographie, ils pensent que c'est juste étudier le monde des pays et des capitales, alors que finalement, il y a vraiment une démarche intellectuelle intéressante qui va permettre à chacun de développer des capacités que seul le cours de géographie travaille dans un cursus secondaire. Pour préparer cet exposé, je me suis bien sûr inspiré du programme, du nouveau programme de géographie, de la formation géographique, en 3e, 4e, 5e, 6e, mais aussi du manuel... Apprendre à lire le monde aux éditions de Book, qui est déjà un peu daté, mais moi je trouve ça très intéressant. Il y a notamment un super schéma qui vous explique un petit peu la démarche géographique. Et enfin, si on veut un petit peu rentrer dans le plus théorique, didactique de la géographie, toujours aux éditions de Book. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour tous les gentils mots que vous avez à l'égard de cette chaîne et de ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt.